Et bien, bonjour à tous, aujourd'hui tu... on, on se retrouve sur le plateau, mais j'ai le niveau, donc ça, pour moi. Enfin, je dis ça pour moi, mais non peut... Alors, déjà. Alors, déjà, ça va que je suis ma faute, oui, oui. Ok j'ai plus de... C'est mort C'est mort C'est mort Ah il peut Non oh, mais il y a un sneaker On lui se montre tout tous quoi. Hein, ah, toi, bon, je veux. Euh... Je peux savoir qu ce que tu fous quoi. <rire> ah, c'est donc ça, j'ai J'ai créé, créé n'importe quoi, j'ai créé ce le... jeu. Oh, là, tu je dois te tenter. Par contre, je ne pas parler au Je ne se peut être... Alors, la le truc déjà. Moi, je pas parler parce que je ne connais le truc qui le puzzle mais... oh mon dieu oh ça a la guillard oh. un coup on peut jamais se faire c'était un peu pour une verre d'oxygène pour que je me fais en toi là on est dans la terre quand même mais... le mec il s'est perdu je me suis dit ah tiens je vais aller dans la baie des pirates. C'est très La baie des pirates. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, il, est pour, il, un petit, il est pas nager. mais J'ai dit... oh. ah, oui, parlé à Bottles. Ah, c'est ça, ça, tu parles à Bottles. Ah, ça fait un sacré choc je porte quand tu parles à Bottles. Non, bah... Non, je... Ah, bah non. Ah, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai changé de jeu en fait. Parce que dans l'éditeur, je vais mettre un dessin plein, mais Et eh ben en fait l'éditeur ne peut pas faire sauvegarder laquelle vous êtes en train de jouer vos jeux. C'est complètement con, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bon comment parler ah, bon, alors là, je vais accélérer ce que je dis vais... dire il a... non dire a... a... a... ok alors je des fois il est vitesse normale avec 10 de plus alors, faut que personne ne aussi. Ça... C'est pas Je vais vous montrer une partie gameplay Je une partie Il n'y a pas de génial ici du moins Je vais vous montrer cette partie gameplay avec une écoles Pour vous montrer que je vais éditer Oui, j'ai dit parfa Je vais voir euh, l'espécime oh, On est pas <rire> Donc voilà, Donc là je vous ai montré partie ah, Ouais j'ai mis des monstres un peu partout, j'ai fleurs on un peu C'est bizarre, comment je Dans plus les quand même. En fait, c'est je prends de l'air? Bon, je dois. je Bon. Je crois. c'est à tous. Je bien, voici l'éditeur on est dessus là. on est sur l'éditeur c'est magnifique alors ah oui comme vous pouvez le voir dans l'éditeur les personnages sont anti-pose je sais pas pourquoi non c'est là un truc à eux sont anti-pose comme vous pouvez le voir c'est magnifique alors je vais vous montrer comment ça fonctionne et tout comment j'ai pu créer des trucs machin donc là vous voyez en bas là il y a Select Mode create Mode Clear All Object donc c'est à dire si je fais ça tout ça va disparaître ah, non, un seul clic, ça c'est pas mal. apporte pas... modèle bon bah bon, apporte modèle ça veut dire genre par exemple. Donc ça est mode, ça sert juste à bouger, par exemple, à bouger à bouger. Voilà, et ça j'ai jamais fait mais.. Oh encore Je peux le mettre à l'envers ah ça, ça sert à bouger comme tu veux. J'ai jamais, j'ai pas tout testé encore hors câble. Dépliquer, alors ça, dépliquer, c'est plus qu'en pratique. Si tu veut mettre plein d'objets. D'un coup, tu peux. Delete. Donc, ça, ça va, à supprimer. Voilà, et deselect. Je deselect. Create mode, c'est complètement différent. Alors, je vais vous expliquer un que En fait, quand je clique sur le clic gauche, ça bouge. Un gobal et clic coco wood. Bon, ça c'est le. Je vais vous expliquer Un gobal, en gros, c'est tous les trucs que tu peux mettre dans le jeu. Dans tous les ennemis, par exemple. Le floor là-bas, non, pas ça. Et tous les trucs, les objets que tu peux mettre, les bottes, On peut mettre tous les bottes. Je et Wapstart START, alors ça c'est important qu'on fait décrire all objets, c'est important parce que c'est le spawn de banjo, donc ça c'est vous pouvez faire banjo, vous pouvez faire le spawn de banjo où vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut mettre, chaud, on peut même mettre la météo comme on veut, on peut mettre la pluie, on peut mettre la neige, on peut faire neiger, on peut vous faire, faire pleuvoir et tout ça collectibles on a l'air un up donc là par exemple on a les codes de faisait tout ça, tout, ça. Tout, ce que, tout ce que tu peux ramasser et ça c'est les ennemis du niveau bon, bon je vais vous expliquer pourquoi que clock en fait j'ai changé le truc et là on attend tous je sais pas ce que vous voyez objet à import, texte editor musique setup skybox setup rename level le level enseignement donc level enseignement parce qu'en fait level si vous faites ça de dans spirale par exemple spirale montagne je vais clockwood ben si je mets clic clockwood ça définit les ennemis du niveau voilà ça, ça, ça, ça sert à ça donc, vous, vous dérangez pas que ce soit sera c'est normal, c'est dans le secteur c'est dans les ressources le... le ressource dans du jeu les personnages du jeu sont c'est voilà pour faire le choix, je vais faire Save to ROM mais pour faire Save to ROM, il ne faut pas que la ROM elle-même soit ouverte, donc on va pas l'attention de Open Setup Fill from ROM ça c'est pour choisir le niveau Setup file et je fais double clip lâche mon mot je sais pas pourquoi je suis fini ouais. et w c'est pour bouger bouger voilà. avec w moi ouais, comme tout Minecraft si vous êtes habitué à Minecraft vous savez c'est qu'elle touche pour bouger voilà. moi j'utilise w pour, euh, voilà, pour bouger et C pour avancer w et C pour reculer pour compter la hauteur en fait c'est comme ça, ça allait monter dans le dessus. On peut voir des trucs on ne peut pas voir en tant que joueur. Peut-être la ligne de map en fait c'est transparent, c'est marrant. Pour... Ah ouais c'est pour que ça fasse un bon fond. Oui parce que là on est en bonjour. On est là, et là on peut zoomer, mais on ne voit pas en fait. là, là je suis sur, sur Terre comme si je jouais un mais dans... En fait on voit pas. parce que. voilà, Je suis encore coupé. Très bon. A si vous reculez au fond de la terre. Oui. <rires> ça sert à rien. Je vous montre juste les dépassements là. J'ai juste changé de la main Il n'y a plus rien C'est faire. Peut-être que je vais le faire. ça.. Ouais, ça c'est dans tout ça. C'est dans Option même. Et Ça, ça peut vous définir dans quel endroit vous voulez commencer mon jeu en fait. Voilà, si par exemple j'ai envie de commencer par la exemple dans Gobi Valley, je clique là, je fais update Rome. Pour ça, il faut que, que la Rome soit ouverte dans le projet c'est comme d'habitude. Et un, un porte modèle je sais pas si ça vous voyez, mais moi je le vois en tout cas. Si moi je le vois pas, il y a un problème. Donc là, il y a la couverture un peu une explication rapide de, de, de, de, de l'éditeur alors base alors une eu un truc base level euh, base level level, level. level A par exemple je prends Carven, parce que ça change. Okay. Non, je ne pas l'impression que ça change, mais en fait, ça doit du changer. Mode, tu fais fil objet. Tu prends celui-là. une erreur. Une texture. Bonjour. Quel Carven. Ah, ça marche pas. C'est parce que c'est un bonjour jeu des trucs ils sont pas dans mon monde et bien j'espère